Bélier, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce portrait de vous insolite. Moi, je dirais que c'est la franchise. Pourquoi Parce que vous êtes cash. Hein On ne peut pas, Vous n'êtes pas un, un né menteur. Vous êtes né pour dire la vérité et parfois de manière un petit peu brusque. Vous êtes comme on dit, euh, brut de décoffrage, et euh, parfois euh, arrondir un petit peu les angles, ne pas dire les choses trop brutalement, pourrait vous aider à avoir de meilleures relations avec les autres, et surtout avec votre conjoint, parce que avec le conjoint, on se dispute beaucoup plus qu'avec les autres, hein. et donc si vous voulez améliorer votre relation de couple, essayez de mettre un petit peu de miel dans vos propos, euh, de ne pas... bon, c'est bien de dire la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, et en plus de ça, euh, à chacun sa vérité. <muches> Colère, les éclairs, l'orage, euh, le tonnerre, vous êtes quelqu'un qui, euh, comment dire, euh, se met facilement euh, en colère, qui monte euh, très vite sur ses grands chevaux parce que vous êtes réactif, c'est à dire que on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas et tout de suite hein, euh, c'est euh, une riposte euh, parfois un petit peu méchante parce que vous vous sentez blessé. C'est le rouge, la couleur de la colère justement, c'est une couleur tonique, dynamique qui réveille et vous êtes du genre tonique, dynamique et vous avez souvent pour fonction de réveiller les autres. Eh bien, moi, je dirais quelque chose qui se mange vite, puisque vous êtes toujours pressé, impatient, etc. Donc, Peut-être un sandwich, hein, mais un sandwich où vous mettez plein de choses dedans, et pas juste une tranche de jambon et un peu de beurre. Non, Il faut quand même que ça vous remplisse l'estomac parce que le bélier, il mange vite. En plus, hein? il n'attend pas euh, entre chaque bouchée, histoire de bien déguster. Non, il avale. Il a. Euh, vous avez un petit côté avide. Mm. Ça me semble logique que ce soit un sport de vitesse, Vous êtes un signe rapide, donc vous pourrez, vous êtes un sprinter, hein, vous n'êtes pas du tout euh, quelqu'un qui, euh, un marathonien, hein, vous êtes vraiment fait pour le 100 mètres, c'est à dire le truc où on démarre à toute vitesse et il faut donner toute la gomme pendant euh, 9-10 secondes hein, pour les meilleurs et euh, ensuite bon pff, on est épuisé et on se couche par terre tellement on manque de souffle, mais vous aimez ça, vous aimez vous donner au maximum. Mmh. le Bélier était une ville, alors j'ai bien réfléchi, hein, j'ai cherché, j'ai fait le monde entier et je pense que Berlin est une ville qui pourrait vous correspondre parce que c'est une ville extrêmement dynamique, tonique, quand on se promène dans, dans Berlin on a une sensation, euh, euh, comment dire, on, on se sent un petit peu porté par une énergie et euh, vous c'est ce que vous aimez, ce soit, vous aimez les énergies, vous aimez euh, tout ce qui dégage de l'énergie. Et il y a d'autres villes dans le monde, bien évidemment, qui dégagent une énergie. Mais en plus de ça, euh, à Berlin, il y a une énergie créative. Bon, il y en a beaucoup. Je vous le dis tout de suite, mais on a choisi avec Zoé la plus grande, c'est-à-dire Céline Dion. Quand même, elle est bélier et donc vous pourriez... Euh, non pas vous identifier à elle, mais apprécier hein, euh, ce qu'elle dégage quand elle chante, parce qu'elle dégage des énergies Bélier avec cette voix puissante. Hein, il y a un côté puissant chez elle qui appartient euh, à votre signe. Donc, Céline Dion. Si vous étiez un acteur, alors bon pareil j'ai cherché hein, euh, avec Zoé, on est tombé sur Jean-Paul Belmondo. Pourquoi? Parce que c'est un acteur euh, sportif quoi finalement, hein. il a toujours fait ses cascades lui-même, il a fait beaucoup de films d'aventure, or l'aventure c'est le truc des béliers, euh, il a toujours été un peu casse-cou, euh, et puis euh, bon, c'est... Il est très très représentatif du Bélier, hein, euh, que ce soit dans ses films ou dans la vie. Euh, il a souffert d'un problème euh, d'AVC et c'est la tête, et la tête c'est euh, le Bélier. <musique> Moi je dirais vite, pourquoi? Parce que vous êtes toujours pressé, vous êtes impatient, bon ça... Oh, vous vous connaissez, vous le savez, hein, euh, bon... Cela dit, ça dépend de votre ascendant, si vous êtes ascendant taureau, vous n'êtes pas pressé, euh, au contraire, mais euh, d'une manière générale, vite vous correspond, parce qu'il faut que tout se fasse vite, que les gens travaillent vite autour de vous, que personne ne traîne, bref, c'est un mot qui vous va. Une marque de sport, euh, donc Nike, Adidas, euh, euh, je ne sais pas laquelle à votre préférence mais euh, vous êtes très représentatif euh, euh, de ces marques de sport de ces, des vêtements les chaussures de tout ce qui finalement euh, va avec avec l'activité la, sportive que vous avez choisie, parce que c'est toujours étonnant euh, quand un bélier ne fait pas de sport hein, euh, euh, bon ou alors c'est un grand amateur de sport à la télé je suis retombée encore une fois sur le sport, parce que bon vous pouvez être bricoleur, mais à mon avis quand même le sport c'est plus votre truc, que vous le regardiez à la télé ou que vous le pratiquiez, euh, sachant bien que vous aimez euh, en général plutôt les sports individuels. A très bientôt amis Bélier et ascendant Bélier!